Welcome to the Commission press room for this joint press conference by the European Commission Article 50 chief negotiator Michel Barnier, the Secretary of State for the Department of Exiting the European Union, David Davis. Without further ado, I give the floor to Michel Barnier. Uh, thank you, Margarita, and good afternoon to all of you. Uh, je suis uh, très heureux, comme toujours d'ailleurs, de vous retrouver. Uh, dans cette salle avec David Davis à l'issue de négociations intensives qui se sont tenues à Bruxelles tout au long de ces derniers jours et même de ces dernières nuits. Et je veux, au début de ce point presse, remercier personnellement les membres de nos deux délégations qui ont travaillé ardemment, sous la coordination de Sabine Veillant et d'Ollie Robbins. Je veux aussi personnellement saluer l'engagement et la compétence de toute l'équipe britannique de négociation. Mesdames et Messieurs, c'est, je l'ai déjà dit plusieurs fois, un accord international que nous travaillons entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, un accord international avec la précision, la rigueur, la certitude juridique qui s'attache à tout accord international. Et ce que nous vous présentons aujourd'hui avec David est bien un texte juridique conjoint qui constitue à mes yeux une étape décisive puisque nous nous sommes mis d'accord ce matin et après ces longues journées de travail sur une large partie de ce qui constituera l'accord international pour le retrait ordonné du Royaume-Uni. Une étape décisive reste une étape. Nous ne sommes pas au bout de la route. Il nous reste encore beaucoup de travail sur des sujets importants et en particulier l'Irlande et l'Irlande du Nord. C'est cette étape décisive que je présenterai vendredi, à l'invitation du président Donald Tusk et aux côtés de Jean-Claude Juncker, au Conseil européen. Auparavant, je rencontrerai demain les ministres des 27 États membres, au nom desquels je négocie, à l'occasion du Conseil Affaires générales, et je rencontrerai également demain le Brexit Steering Group du Parlement européen, mercredi à l'invitation de Jean-Claude Juncker, je ferai le point de la négociation devant la Commission européenne. Mais c'est bien le Conseil européen, vendredi, qui évaluera et jugera l'état de la négociation. Et pour ma part, je continuerai, euh, au nom de l'Union, à vous rendre compte régulièrement de cette négociation en toute transparence. Et c'est avec cette transparence que nous avons publié le 28 février, un projet complet d'accord de retrait dont nous avons naturellement d'abord discuté avec les 27 États membres et avec le Parlement européen. Et le 15 mars, soit deux semaines après, juste deux semaines, nous avons révisé et consolidé ce projet d'accord après y avoir intégré les commentaires des États membres et du Parlement européen. Mesdames et Messieurs, c'est sur ce projet d'accord que nous avons, dans les tout derniers jours, continué et intensifié le travail entre l'équipe britannique et notre équipe. Nous venons de publier, euh, il y a quelques minutes, de manière conjointe avec le Royaume-Uni, une nouvelle version de ce projet en trois couleurs. Et je voudrais maintenant, euh, symboliquement, vous montrer ce que donne euh, la totalité je reconnais que tout n'est pas lisible, mais vous allez avoir le texte entre les mains dans quelques minutes, et vous pourrez y passer tout le temps nécessaire, page par page. Mais là, vous avez là la totalité des articles et des protocoles du projet d'accord international de retrait, envers les points qui ont fait désormais l'objet d'un accord formel entre les négociateurs tout ce qui est en vert en jaune les points sur lesquels nous avons trouvé un accord politique mais qui doivent être encore clarifiés dans les semaines qui viennent en blanc le texte proposé par l'Union notre texte sur lequel nous devons continuer la discussion, soit parce que nous avons sur ces sujets des désaccords, des divergences, soit parce que nous avons encore besoin de temps, de plus de temps pour aller au fond des choses. Je veux, sur le texte tel que vous l'avez, encore une fois, symboliquement derrière nous, faire quatre observations. Un, nos discussions ces derniers jours ont permis de trouver un accord complet, je dis bien complet, sur la traduction juridique des points agréés en décembre, dans le John Report, sur les droits des citoyens et sur le règlement financier, et cela nous permet aujourd'hui de rassurer d'abord les quatre millions et demi de citoyens britanniques et européens concernés et inquiétés par le Brexit ce sont ces citoyens qui, depuis le premier jour, sont notre priorité celle du Parlement européen et celle des États membres, et aussi de rassurer tous les porteurs et tous les bénéficiaires de projets financés par le budget européen pendant la période 2014-2020. Pour les citoyens, nous proposons dans ce texte aujourd'hui une option additionnelle avec la possibilité d'obtenir le nouveau statut de résidence au Royaume-Uni dès le début de la période de transition. Et cette option permettra aux citoyens qui le voudront d'avoir immédiatement la certitude juridique sur leur droit de résidence après la période de transition. Deuxième point sur ce texte, nous avons trouvé un accord sur la période de transition, sur laquelle le Conseil européen de décembre avait marqué un accord de principe à la suite de la demande de Theresa May dans son discours de Florence. La transition sera d'une durée limitée, comme cela a été souhaité par le gouvernement britannique et par l'Union européenne. Pendant cette période, le Royaume-Uni ne participera plus au processus de décision de l'Union européenne, simplement parce qu'il ne sera plus membre, plus un État membre, le 30 mars 2019. Il conservera néanmoins tous les avantages et les bénéfices du marché unique, de l'Union douanière et des politiques européennes, et devra donc aussi respecter toutes les règles européennes au même titre que les États membres. Nous nous sommes engagés à travailler durant cette période en toute bonne foi et à continuer à respecter le principe de coopération loyale. Enfin, nous sommes d'accord pour que les citoyens britanniques et les citoyens européens des 27, qui arriveront pendant la période de transition, bénéficient des mêmes droits et des mêmes garanties que ceux qui sont arrivés avant le jour du Brexit. Mesdames et messieurs, je rappelle aussi que le temps de la transition demandé par le Royaume-Uni sera évidemment un temps utile, très utile, pour l'administration britannique, pour les entreprises britanniques, pour se préparer à l'avenir, par exemple en négociant, durant cette période, des accords avec les pays tiers. Ce temps facilitera aussi notre propre préparation du côté européen. Et enfin, ce temps de la transition sera celui durant lequel nous devrons finaliser notre future relation. Et c'est un temps court. Et donc, ce sera une négociation intense et exigeante sur notre futur partenariat. Notre intention et d'avancer le plus vite possible, et de commencer dès l'instant où j'en aurai le mandat, à travers les guidelines du Conseil européen, sur tous les sujets de la future relation en parallèle. Et je pense même possible, à titre personnel, que nous puissions nous mettre d'accord, en particulier durant cette période, sur un futur partenariat ambitieux en matière de politique étrangère et de sécurité extérieure. Sur les autres sujets de la séparation, je veux saluer et souligner les progrès qui ont été réalisés dans les derniers jours sur certains points, comme la finalisation des procédures douanières, la circulation des produits et leur surveillance, les engagements du Royaume-Uni en matière nucléaire ou encore la protection des marques européennes. Sur ces sujets, comme sur d'autres, d'ailleurs, mon équipe sera à votre disposition après ce point presse, si vous avez des questions précises ou techniques. En revanche, les négociations devront se poursuivre sur d'autres sujets de la séparation qui ne sont pas négligeables, en particulier la question des indications géographiques, la protection des données et la reconnaissance automatique des jugements. Quatrième point, il nous reste... A avancé, je l'ai dit, nous ne sommes pas au bout de la route sur deux points de divergence qui sont pour nous de la première importance. La gouvernance de l'accord de retrait et les questions liées à l'Irlande et à l'Irlande du Nord. Sur la gouvernance de l'accord de retrait, nous avons d'abord confirmé la solution agréée en décembre pour ce qui touche aux droits des citoyens. Ce point-là est réglé. Mais il nous reste encore à établir la gouvernance sur tous les autres sujets euh, de l'accord de retrait. On Ireland and Northern Ireland, we must have a workable and practical solution to avoid a hard border and protect north-south cooperation. The EU and UK agreed to include in the withdrawal agreement text published today a note on how the Irish issues will be dealt with. We have agreed the following. One, both sides remain committed to December's joint report in all its aspects, all. Two, we have agreed that the issues identified in the EU text must be addressed for finding a viable and legally sound solution. Three, in particular, we agreed today that the backstop solution must form part of the legal text of the withdrawal agreement. Four, we have also agreed on some elements of the protocol, notably those related to the common travel area and North-South cooperation. As I said several times, The backstop will apply unless, uh, until another solution is found. This is what I also discussed this morning with the Tunisner Simon Coveney. We are ready to look at all options which allow us to meet our objectives in a constructive way. This is what I have underlined on the same terms in my recent meetings with the leaders of Sinn Féin, the Democratic Unionist Party and the Ulster Unionist Party. Ireland and Northern Ireland form a distinct strength within the framework of the negotiations of the UK's orderly withdrawal from the EU. I repeat, within the framework of the withdrawal. In this context, we have agreed with the UK on a detailed agenda for discussion over the coming weeks. Mesdames et Messieurs, pour conclure, je veux redire que nous avons fait ces derniers jours une partie essentielle du chemin vers un retrait ordonné auquel nous travaillons, auquel je travaille depuis le premier jour de cette mission s'agissant du retrait du Royaume-Uni. Nous allons continuer en gardant à l'esprit que tous les points que je viens de citer font partie d'un même accord et devront donc être agréés ensemble. Et j'ajoute que la certitude juridique sur tous ces points, y compris la transition qui fait partie de cet accord, ne viendra qu'avec la ratification des deux côtés de l'accord de retrait. Nothing is agreed until everything is agreed. Du côté de l'Union, c'est maintenant aux États membres qu'il revient d'évaluer tes progrès au moment d'adopter, à la fin de cette semaine, des guidelines qui nous permettront de commencer, en parallèle, à discuter avec le Royaume-Uni du cadre de notre future relation et de notre futur partenariat. Et de son côté, évidemment, à la lumière de ces récentes et différentes résolutions, le Parlement européen procédera, lui aussi, à l'évaluation de ses progrès. Je vous remercie de votre attention. Je passe avec plaisir la parole à David. Davis. Thank you, Michelle, both for your words and for your kind words about uh, our team. In December, we reached an important milestone by achieving agreement on the first phase of negotiations. And today we've taken another significant step by reaching agreement on the next phase, which I'm confident will be, will be welcomed by the European Council when it meets later this week. Our teams have worked hard and at pace to secure the terms of a time-limited implementation period that gives a certainty demanded by businesses and citizens across the European Union and United Kingdom. And at this point, I'd like to join Michelle uh, in commending both our negotiating teams for their skill, their commitment, and from time to time, their ability to go without sleep. The, um, in my speech in Teesport in January, I set out a framework for delivering a bridge to the future, one that sees the UK formally leave the European Union on the 29th of March, but which gives everyone time they need to prepare for the future by ensuring our access to each other's markets uh, continues on current terms. The deal we've reached today does just that. As Michel outlined, we've taken a decisive step by translating much of December's joint report into the legal text of the withdrawal agreement. In only a few weeks, we've managed to finalize the chapters on financial settlement and citizens' rights, delivering on our commitment to provide certainty to citizens. So let me take each point in turn, starting with the implementation period. Throughout this process, one message has been clear from business in the United Kingdom and across the European Union, that they need to be able to plan for the future with confidence. Businesses need not delay investment decisions or rush through contingency plans based on guesses about the future deal. Instead, they now have certainty about the terms that will apply immediately after our withdrawal, meaning that they can continue to operate and invest with confidence as the design of our future partnership with the European Union becomes clear. And this is true across the whole United Kingdom family because the territorial scope of the withdrawal agreement makes clear it includes Gibraltar. We continue with our positive dialogue with Spain, with the Spanish, on how we improve cooperation in the future. But the implementation period is not only about providing certainty in the short term. It's also about beginning life outside the European Union, serving as a platform on which we build our future relationship. Which is why, as Michel has said, the United Kingdom will be able to step out, sign and ratify new deals, new trade deals, with old friends and new allies around the globe for the first time in more than 40 years. These will come into force when the implementation period is over, providing new opportunities for businesses across the United Kingdom and seizing one of Brexit's greatest opportunities. And during this period, we've agreed that those international agreements which arise from our European Union membership continue to apply as now. This provides further certainty of businesses who can be confident there will be no disruption to their existing trade relationship as we leave the European Union. To ensure our agreement is faithfully and fully implemented, we are establishing a joint committee made up of representatives of the United Kingdom and the European Union. This committee will provide a way to resolve concerns as they arise and will be underpinned by a clear commitment from both sides to act in good faith. One of the key objectives I set out in my Teesport speech was that the United Kingdom will be able to make its voice heard during this period and ensure our interests are protected. This delivers on that objective. We've also agreed specific safeguards when it comes to annual fishing negotiations. These arrangements will only apply for the negotiations in 2019 since we will still be a member state for those that take place at the end of this year through 2020, we'll be negotiating fishing opportunities as an independent coastal state, deciding who can access our waters and on what terms. For the year where it is relevant, we have agreed the European Union will have to consult us ahead of negotiations. And the United Kingdom's share of total catch cannot be changed, protecting the interests of the United Kingdom fishing community. The final way in which the implementation period serves as a platform for the future, Is in foreign and defence policy. As recent events demonstrate, close cooperation with our allies is central to standing up for a rules based international order. So, when it comes to foreign policy and defence collaboration, we have set out a plan for an ambitious partnership, one that goes beyond the relationship the European Union has with any other third country. And I know this desire is shared by our European Union partners. The deal we've reached today envisages us moving to that partnership at the soonest possible moment. And in the intervening period, our valued cooperation will continue. However, as is the case today, there may be occasions when our vital national policy means we cannot agree with the European Union decision. In those cases, the United Kingdom can choose not to apply it. Securing the implementation period with these key flexibilities is a major achievement. And if it was all we achieved since December, I'd be proud of my team. But in addition, we've made rapid progress across the wider withdrawal agreement, reaching agreement on much of the legal text and locking down entire chapters on citizens' rights and the financial settlement. Most importantly, this means that just as we're giving certainty to businesses, we're also providing the same for citizens. And in doing so, we've reached agreement on the package that should apply to those who arrive during the implementation period itself. A few weeks ago, we proposed a pathway to settlement for EU citizens, which was welcomed by member states. Today, we've delivered on the spirit of this offer and also made it reciprocal, using the December deal as the basis. In doing so, we've made sure the voluntary reference mechanism we agreed in December will start when we leave in March 2019 for any challenges relating to applications for settled status. The reference mechanism relating to other rights, such as Social Security, which are only relevant after the implementation period, will begin in December 2020. Of course, there are areas where there's more to do before we can finalise the agreement as a whole, one of which is Northern Ireland. Make no mistake, both the United Kingdom and the European Union are committed to the joint report in its entirety. And in keeping with that commitment, we agree on the need to include legal text detailing the backstop solution for the border between Northern Ireland and Ireland in the withdrawal agreement that is acceptable to both sides. But it remains our intention to achieve a partnership that's so close as to not require specific measures in relation to Northern Ireland. And therefore, we will engage in detail on all the scenarios set out in the joint report. We have also reached consensus on the full set of issues which need to be addressed in any solution in order to avoid a hard border, which is why, last week, we set out a work program to tackle them. There are also some elements of the draft protocol, some as a common travel, such as the common travel area, on which we agree. So while there is as yet no agreement on the right operational approach, we know what we need to do and we're going to get on with it. In December, we set out a shared ambition to reach agreement on the implementation period as soon as possible. Today we've achieved that ambition thanks to the hard work and late nights of both our dedicated teams. Now alongside pro progressing the outstanding issues in the withdrawal agreement, our attention must turn to the future. In Munich and at Mansion House, the Prime Minister set out a powerful vision, one which will ensure our economic and security cooperation reflects our unique starting point and our shared history. My job, and that of my team, is to deliver on that vision. And in doing so, we must seize the moment and carry forward the momentum of the past few weeks. The deal we struck today, on top of that agreed in December, should give us confidence that a good deal for the United Kingdom and the European Union is closer than ever before. Thank you and the European Union, is closer than ever before. Thank you. Uh, Paddy Smith, Irish Times. Uh, a couple of, of questions. You talk about a limited uh, implementation stroke transition period, but you don't say when, it, when it's going to end. Have you accepted the position of the EU? that it will end in, in, in, at the beginning of 2020. Uh, sorry, 2021. And, and secondly, uh, has it been possible at all to incorporate the language of the, um, the paragraph 50 in the uh, joint agreement uh, on uh, Northern Ireland and specifically the commitment made by the British um, government uh, that there would be absolutely no question of uh, impediment to trade from Northern Ireland across to, to uh, the UK. Um, is, is any of that language going to be incorporated uh, as, as in fact the DUP has has been demanding finally is there any significance to the use of the color green in the text are you starting on me on this one okay. all right firstly uh it's december 20 and yes uh it's 21 months which is uh near enough to the two years we asked for um, the aim in the whole exercise with respect to uh ireland and northern ireland is to uphold the uh, the uh, Belfast or Good Friday agreement in its entirety is to ensure therefore there is no hard border and to deliver uh, a border therefore which is no impediment to uh, any trade between Northern Ireland and Ireland or indeed between the United Kingdom and Ireland no, parce que si on avait pris uh le bleu plutôt que le vert et le rouge pour les points qui restent en désaccord, plus le blanc vous auriez, euh, vous auriez fait des allusions euh, donc je, moi je trouve que c'est une très belle couleur le vert hein. et pour le reste euh, euh, j'ai dit dans mon propos liminaire euh, ce qui est important pour nous ce qui est d'ailleurs clairement indiqué dans le texte de la page de couverture qui est incluse dans le texte comme vous le verrez tout à l'heure, qu'en toute hypothèse, il doit y avoir un backstop dans le traité de retrait lorsque nous l'aurons signé à l'automne, ou au plus tard. Et j'ajoute que si, entre maintenant et ce moment-là, de nouvelles propositions nous sont faites qui assurent en même temps dans l'esprit, dans le respect du Good Friday Agreement, dans toutes ses dimensions, euh, l'absence de frontières dures euh, en Irlande et le respect de l'intégrité du marché intérieur européen, dont la République d'Irlande fait partie, si de meilleures solutions nous sont proposées, nous serons prêts à les examiner. Ça, c'est l'esprit du John Report, et comme d'ailleurs l'est, euh, évidemment, cette nécessité d'avoir en toute hypothèse un backstop. I have, I've missed the question on, um, on colours. I don't take any particular responsibility for it. All I say is after we leave the European Union, I think our traffic lights will still be in, still be in the same colours. Okay, And I have Paul, go ahead. yep have a mic next to you. And from ICV News. Firstly, Mr Davis. Hasn't the UK government broken all of its promises by legally agreeing that a hard border in Northern Ireland is now a genuine possibility? And what certainty does a transition deal really provide if there's still a huge question mark over the Irish border? And to Mr Barnier... You will never use the fallback option of a hard border in Northern Ireland because the Irish don't want it and surely you've passed your point of greatest leverage now. We've got a transition deal unless you're saying you're willing to bring the whole deal down over Northern Ireland. Shall I stop? Um, The first thing to say, look, the United Kingdom Government remains steadfast in its commitment to avoiding a high, hard border between um, Northern Ireland and the Irish Republic. Uh, that's something which was reflected uh, by Simon Coveney today in a tweet when I think he uh, said earlier this morning, it's a priority for both teams, European Union and United Kingdom teams. Um, we've reached agreement on the terms of implementation period, uh, legal text is locked down. As Michel says, this is a decisive step. Uh, and of course, both sides will stand by the commitments in the joint report i don't know what more one can say to guarantee uh, as i said earlier that we're going to maintain the belfast agreement good friday agreement as it were uh, no hard border and a continued peaceful outcome in Northern ireland uh, uh. Uh, à la charnière des deux questions qui ont été posées uh, je, je veux dire l'état d'esprit qui est celui uh, de mon équipe et de l'Union européenne euh, sur cette question du backstop. Euh, elle est incluse, euh, cette solution, dans le John Report. Et c'était notre responsabilité, je vous l'ai dit, euh, d'en indiquer euh, l'opérationnalité, comment ça fonctionne. Il euh, n'y a pas d'intention de, idéologique derrière ça. Euh, nous respectons absolument l'ordre institutionnel du Royaume-Uni. Et nous pensons que dans le respect de cet ordre institutionnel et dans le respect aussi de ce qu'est l'Union européenne, on peut trouver une solution pratique euh, comme celle que nous avons imaginée. Et je pense que notre proposition peut donner des éléments très utiles pour le débat euh, entre les différentes parties. Pour le reste, je réponds à votre question, nothing is agreed until everything is agreed. Et c'est vrai pour la totalité de ce qui est dans ce texte. Euh, comme nous l'avons fait il y a quinze jours, y inclut la transition. Voilà ce que je peux dire qui fait partie... Je, je répète une nouvelle fois que la seule base légale pour garantir une transition, c'est l'article 50. Et donc il nous faut un, article, un, un accord complet sur ce retrait ordonné parce que nous, le traité prévoit, et, et je rappelle que la transition, c'est aussi une partie du retrait ordonné, pour faciliter le retrait ordonné, And I had uh, Juan here on the front, at the left. Juan uh, Sanher Melando from El Español newspaper. If I understood you correctly, Mr. Davis, you said that uh, this uh, transition agreement covers uh, also Gibraltar, is that correct? And, and the, can you explain under which conditions and wh which is the state of plate of negotiations between United Kingdom and Spain? Thank you. Uh, yes, it does cover, cover Gibraltar. That is our uh, uh, view of it. And we are having ongoing, and very constructive negotiations with Spain, and they will continue. Uh, and I expect they will be productive. Je veux juste rappeler sur ce point qui est important, que uh, Gibraltar sort de l'Union européenne en même temps que le Royaume-Uni. Juridiquement, nous avons précisé quel est le scope territorial de cet accord, mais il y a toujours une référence qui reste valable euh, et auxquelles tiennent les États membres, tous les États membres de l'Union dans lesquels je négocie. Euh, les, à deux reprises, les 27 euh, États membres et les chefs d'État de gouvernement ont indiqué leur position sur cette question euh, de Gibraltar en solidarité totale avec le gouvernement espagnol. c'est dans cet esprit que cette solidarité joue son rôle et que le Royaume-Uni et le gouvernement espagnol, bilatéralement, ont engagé une discussion pour régler un certain nombre de questions qui sont en suspens. Et l'issue de cette discussion... Que je souhaite positive. Je comprends des deux côtés que la négociation bilatérale avance entre le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni. L'issue est extrêmement fondamentale pour l'application à Gibraltar de l'accord dont nous parlons. Then I had James James Crisp. Uh, thank you very much, James Crisp, uh, Daily Telegraph. Uh, two quick questions, if I may, uh, Mr. Davis. Um, what is the difference? I'm, I'm over here, sir. What is the difference between signing a trade deal uh, during transition and immediately afterwards? Which is what was the, the idea initially? And wouldn't any trade deal that Britain could sign in the 18 months be among the fastest ever agreed by any country? Uh, Mr. Barnier. Does this mean that trade talks between the EU and Britain can now begin in earnest? And if not now, when? Thank you. I um, uh, firstly, uh, the thing to say is that we intend to get on with uh, the discussions over the whole future partnership, economic and otherwise, uh, as soon as is possible from now on, uh, assuming the March Council. Uh, uh, uh, uh, uh, triggers that which I hope it will um, and of course there is no other trade deal like it in the world because we start from the same position in terms of standards we start from having a tariff free arrangement already uh, and so we start from a position which no other two co new countries or two economic entities uh, have ever started from in the past so that's the first thing, secondly 18 months wouldn't be the fastest in the world actually and um, suggest you look at some of the things that Chile have done, uh, but that's by the by. Um, but the most important thing is we need to get on with this now. We need to come to uh, agreements on this as fast as we can. That's in the interests of uh, businesses within the European Union and businesses within the United Kingdom. Uh, of course, we can't actually sign it until we're a third country, which is the moment we leave. But I would say this to start off with, to start off with uh, this will be the biggest, most comprehensive, most effective trade deal ever. Euh, je rappelle qu'une des conséquences juridiques mécaniques euh, de la décision prise par le Royaume-Uni de, de quitter l'Union européenne est que le jour où il quitte, le 30 mars 2019, dans une année, 12 mois, il quitte 750 accords internationaux que nous avons signés, nous, l'Union européenne, dont le Royaume-Uni fait partie, avec des partenaires tiers ou des pays tiers, 750 accords. Et franchement, le travail du côté du Royaume-Uni, devenu pays tiers, pour rétablir ou établir sur tous ces sujets des relations avec ses partenaires ou ces pays tiers, ce travail-là est considérable. Considérable. J'ai évoqué le temps de la préparation. Et nous pensons raisonnable et normal que le temps de la transition euh, à partir du moment où le, le Royaume-Uni sera sorti de, de l'Union soit utilisé pour, pour mener ces négociations avec tous ses partenaires et ses pays tiers. Actuellement, c'est au terme de la transition que euh, ces accords-là, qui auront été négociés par le Royaume-Uni euh, avec tous ses partenaires, c'est au terme de la transition qu'ils pourront rentrer euh, opérationnellement euh, en œuvre ou en effet. Euh, quand donc allons nous commencer, nous, la discussion avec le Royaume Uni sur euh, ce qui est euh, l'option euh, que les lignes rouges britanniques euh, nous conduisent à euh, examiner celle d'un free trade agreement euh, d'abord, il nous faut le mandat, il nous faut les guidelines euh, le Conseil européen va, comme c'est son rôle, en délibérer euh, vendredi euh, et, si tout va bien, à partir du moment où il prendra acte du progrès que nous avons accompli et euh, que nous vous présentons aujourd'hui et où il fixera ses guidelines, je serai euh, mandaté pour commencer une discussion avec le Royaume-Uni sur tous les sujets de la future relation. Puisque nous devons faire du commerce dans de bonnes conditions avec le Royaume-Uni, mais nous n'avons pas que du commerce à faire avec le Royaume-Uni. Il y a des accords de coopération euh, thématique dans certains domaines. Il y a euh, tout ce qui touche à la sécurité des citoyens, Coopération judiciaire et policière. Il y a évidemment, je l'ai dit, et madame May s'est exprimée à ce sujet dans un discours important à Munich il y a le partenariat stratégique en matière de sécurité extérieure et de défense. Nous allons commencer euh, la discussion sur tous ces sujets, je dis discussion, parce que formellement, la négociation elle même ne peut commencer qu'avec un pays tiers, euh, notamment sur les questions commerciales. Mais nous commencerons à faire le scope de cette future relation commerciale dès le mois d'avril, lorsque le Conseil européen m'aura donné le mandat clair et net pour le faire. You